Bonjour les amis, j'espère que tout va bien avec vous. Voilà, alors, euh, dernières infos. Euh, hier, je ne sais pas si c'est parce que c'était la sanction, mais impossible de poster sur euh, Facebook. Non, bah, ils m'ont bloqué hier toute la journée. Ouais, il devait être, euh, je ne sais pas, euh, férié. À chaque fois que je voulais poster quelque chose, enfin, même pas poster, hein, ne serait-ce que partager, il me marquait, oups, erreur, réessayez plus tard. Et eh ouais, bah, j'ai eu à réessayer toute la journée, ça n'a pas fonctionné. Non. Donc maintenant, ils ne préviennent plus. Ils ne préviennent plus. Non, je ne sais pas si c'est le fait que j'ai poussé ma gueulante ou quoi, mais ils ne préviennent plus maintenant. C'est, oups, erreur. Réessayer plus tard. Voilà. Et pendant 24 heures, pas moyen de poster. Bon, m'en J'étais postée ailleurs. <rire> c'est n'est pas grave. Qui même me suivent, voilà. Euh, J'étais postée ailleurs. Alors, moi, je voulais euh, aborder un sujet qui me qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais avant, je vais vous passer euh, euh, un petit message que nous avait envoyé euh, notre petit monarque il y a quelques temps de ça. Et euh, je, on en reparle après. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez commis des erreurs de communication autour de la pénurie des masques, très précisément je, je... Ce que je viens de dire s'applique aussi pour ce sujet. Je pense que beaucoup de choses ont été dites sur ce sujet. J'y suis revenu. Le gouvernement... N'ayons pas ce... Syndrome. Les choses ont été dites. Les choses ont été gérées. Nous n'avons pas connu la situation... Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture que le gouvernement a prise et qui, je pense, était la bonne. Il y a eu ensuite... Appro un approvisionnement renforcé et une production renforcée et nous n'avons jamais été en rupture. Bon, vous avez entendu, hein il n'y a jamais eu de pénurie de masques. En fait, euh, c'est pas qu'il n'y a pas eu de pénurie de masques, c'est qu'on a brûlé, on a fait disparaître tous les masques. À un moment donné, on a fait disparaître tous les masques. Et oui, bah et... et il n'y avait tellement pas de pénurie qu'on a été obligé de se les fabriquer soi-même. Donc, euh, à un moment donné, il faudrait peut-être savoir. Hein euh, et vous avez vu, hein, il était très, très sûr de lui. Il vous regardait bien dans les yeux en disant qu'il n'y a jamais eu de pénurie de masques. Hmm Ma grand-mère, elle fait du vélo aussi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Là où elle est, euh, elle fait du vélo, sûrement. Ouais. Alors, il n'y a pas eu de pénurie de masques. Nous avons été obligés de nous les faire nous-mêmes. Et maintenant, et maintenant... Qu on est tous déconfinés, enfin tous, une bonne partie, hein, déconfinés, les masques arrivent à gogo. Ah mais alors, on... ça arrive tellement qu'on ne sait plus quoi en faire. Mmh. Et si je vous dis ça, c'est parce que je tiens l'information de quelqu'un euh, qui est bien placé pour me le dire et pour savoir ce qu'il en est. Des masques, ils en reçoivent tous les jours et pas que 100 ou 200, hein. des cartons entiers, bientôt ils ne sauront plus où les entreposer ces cartons. Alors vous allez me dire, et euh, ils en font quoi de ces cartons Et de ces masques Eh ben je vous le demande. Ils les gardent. Hum et ils ne distribuent pas. Ils les gardent. Ils sont sur place. Pourquoi faire Peut-être qu'ils vont encore nous préparer quelque chose, allez savoir. Hein et qu'on va avoir besoin de masques. Mais là, ils pourront plus dire que ils ont été pris de court et qu'il n'y avait de pas de masque, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a un gogo, il y en a un gogo, on ne sait plus quoi en faire. Alors, c'est pour vous dire, on ne sait plus quoi en faire. Alors, bon, il bah, faudrait peut-être qu'on arrête de nous prendre pour des cons, hein, pour euh, des moutons bien gentils et bien... Euh, et que euh, bah, euh, les gens qui ne comprennent pas encore, bah, qui se réveillent, qui se réveillent. Parce que moi j'ai encore eu euh, sur Facebook des gens indignés parce que euh, j'avais posté un truc euh, du genre euh, des gens euh, qui, qui mettaient leur masque euh, dans leur voiture. Euh, c'était un truc humoristique, quoi. voilà, c'est un truc humoristique. Oh, mais les gens, ils le prennent vraiment au sérieux. Hein. Oh, mais oh, chacun fait ce qu'il veut, Je dis, oh, oh, oh, Mais oui, chacun fait ce qu'il veut, tout le monde est libre. Mais à quoi ça sert de, de mettre un asque dans, dans la voiture, quoi Déjà, quand on est obligé de les mettre, c'est juste pas vivable. Parce que même les infirmiers, euh, les infirmiers les... Et tous les gens qui sont obligés de porter des masques disent que c'est juste pas possible de vivre avec un masque toute la journée, hein, qu'à un moment donné, heureusement, qu'ils font des pauses et qui peuvent enlever le masque parce que c'est juste pas possible. Hein. Les masques qui laissent pas passer l'air, vous pouvez pas, vous pouvez pas. Les masques qui, qui pourraient être éventuellement, euh, euh, comment dire, protecteurs, et vous pouvez pas. Et c'est pas possible, c'est pas possible. L'air ne passe pas, c'est votre air que vous respirez sans arrêt. Donc forcément, au bout d'un moment, je tombe malaise. Vous finissez, euh, bah, euh, en, euh, en, comment on dit que ça en, en asphyxie, apoplexie, euh, problème, euh, problème respiratoire et autres. Voilà, c'est ça, c'est ça. Sans, sans compter que des infirmiers ont dit que. Bonjour, l'agression entre le nez et la bouche hein, pour euh, les masques. Hein. Ah ouais euh, Là, pour le coup, vous allez avoir les muqueuses au taquet, là. Hein. Euh, vous portez votre masque, vous allez avoir les muqueuses au taquet. Elles sont prêtes à recevoir le premier, la première merde qui passe, avant. sont prêtes à le recevoir. Non, mais c'est bien, hein. Gardez les masques, gardez les masques, ouais, ouais, ouais. Toute la journée, s'il le faut, même dans la voiture. Alors, euh, on m'a dit aussi, ouais, mais euh, au moins, les masques, euh, ça protège. Et, et ça protège quoi, les masques ça protège de quoi Parce que alors, si on part sur la théorie du complot, hein, la théorie du complot, et si on voit au fond des choses, on voit au fond des choses. Porter un masque. Ok. Le masque, vous le touchez sans arrêt. Donc, le masque est déjà contaminé. Donc, déjà, le masque, il ne sert à rien. Après, on me dit, ouais, mais euh, le fait de porter un masque, ça, ça peut protéger les gens. Et ça peut protéger les gens de quoi si le virus est si terrible que ça, le virus vous l'avez partout, sur vos vêtements, sur vos cheveux, sur toutes les parties de votre corps, les mains, euh, le visage, partout. Partout. Alors à ce moment-là, eh ben, qu'est-ce qu'on fait bah, On prend une combinaison. Hein On prend une combinaison. On se balade en combinaison toute la journée aussi, c'est ça que vous cherchez À se balader avec une combinaison. Euh, euh, genre euh, combinaison euh, comme ça, avec le masque et tout. Euh, c'est ça, en fait. Hein? Parce que si on va au fond des choses, à ce moment-là, il est partout, le virus. Il est partout. Partout. Dans vos plantes, chez vous. Hein? Euh, après, c'est juste pour savoir euh, si vous êtes immunisé ou pas, mais il, il est chez vous, il est dans vos plantes, il est dans, dans, dans vos chaussures, il est dans... mais il est partout. Alors, à quoi ça sert, les masques parce que le fait que vous alliez voir quelqu'un, hein, juste le fait que vous alliez voir quelqu'un, hein, euh, maintenant euh, qu'il y a des confinements, me dites pas que vous n'avez pas fait euh, la bise euh, à votre famille, ne me dites pas que vous n'avez euh, pas, pas fait des embrassades, des accolades. Donc à ce moment-là, bah, euh, le virus il se transmet. C'est complètement ridicule. Mais c'est complètement ridicule. Mais vous vous rendez compte que c'est complètement ridicule Ou pas parce que là, là, il là, y a vraiment de quoi se poser des questions. Hein. Sérieux Là, ça, ça, ça frôle la bêtise. Là, là ça, ça frôle, ça, ça, ça frôle même pas. C'est de la bêtise. De la bêtise pure et simple. Des virus euh, plus graves que celui-là, on en a eu. Il y a eu le H1N1. Il y a eu la grippe aviaire. Il y a eu euh, la grippe porcine. Et j'en passe et des meilleurs. Et on, on a eu un masque. Est-ce qu'il euh, y a eu cette, cette polémique avec euh, ce, ce masque et ce machin et ce truc hein? Non Non Et euh, qu'est-ce qu'il a eu Qu'est-ce qu'il a dit, professeur Raoult C'est une courbe tout à fait normale de, de virus saisonnier. Voilà Voilà C'est tout C'est tout Alors oui, je ne vais pas vous dire le contraire. Euh, Celui-ci étant un petit peu plus agressif, et pourquoi il est un peu plus agressif ben parce qu'il y a les chanterelles. voilà Et les chanterelles, ben, euh, ils réactivent le, le, le virus. Voilà. Donc, il est un peu plus agressif. Oui, parce qu'il y a les chanterelles. Il n'y aurait pas les chanterelles, il ne serait, il serait, il serait pas... Ce euh, serait un virus comme un autre. Un virus comme un autre. Un virus saisonnier comme un autre. Alors, au final, ce n'est pas au virus qu'il faut en vouloir, parce que des virus, on en a tout le temps. C'est aux chanterelles. Et qui nous envoie les chanterelles sur la gueule C'est Bilou. Et pourquoi il nous envoie les chanterelles sur la gueule Pour qu'on tombe malade. Et pourquoi il faut qu'on tombe malade Bah pour avoir, pour demander euh, Seigneur s'il vous plaît Bilou, Bilou, Bilou, euh, donne-moi ton vaccin. Un vaccin qui a déjà été essayé sur des êtres humains et euh, dont... Euh, il y a eu des gens qui se sont portés cobayes pour ce vaccin. Ah, ben, ça vous dire à quel point on est arrivé très haut, hein, au niveau de la connerie, on est arrivé très haut. Hein. Des gens qui se sont portés, enfin après, euh, c'est leur problème, c'est pas le mien, je m'en fous, mais des gens qui se sont portés cobayes pour essayer ce vaccin. Hein. Et il y en a quelques-uns qui ont laissé leur peau. Bill Gates lui dit lui-même, hein, euh, de toute façon, il y aura des morts et il y aura des... Euh, des maladies qui vont se déclarer suite à ce vaccin, <rire> c'est sérieux. Voilà, et il et, et, y en a qu'à attendre le vaccin avec impatience. Bah ben ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais, il va sauver, il va tout sauver. Il va tout se sauver. Ouais. Moi, si j'ai pas de vaccin et que je reste bloqué, je reste bloqué. Je m'en fous, je m'en fous. J'en veux pas de sa merde. Donc euh, il se la met dans le cul s'il veut, il se la met où il veut. Je m'en fous, j'en veux pas de sa merde. Hein? Et même si je suis obligée de rester chez moi, je m'en fous. Mais je ne serai jamais obligée de rester chez moi parce que je fais exactement ce que je veux. Donc je n'aurai pas de vaccin. Pas de vaccin. Et puis pas le masque, juste quelques secondes, le temps de rentrer dans un... Euh, soit dans un cabinet médical, soit à l'hôpital, ou pour quelque raison que ce soit, pour visiter quelqu'un, pour aller voir quelqu'un, ou n'importe. Je mettrai le masque que quand je n'aurai pas le choix du fait que... Je veux aller voir la personne, mais que si je veux aller voir la personne, eh ben je mettrai un masque. Ça ne m'empêchera pas de l'enlever tout de suite après. Ça, c'est ce que moi, j'ai décidé. Voilà. Donc, pas de masque. Eh ben, pas de vaccin non plus, ça. Euh, pas, pas de vaccin non plus, hein, vu qui est derrière tout ça. Mais de toute façon, vous le rencontrez partout. Partout. Alors moi je tiens à dire merci à Jim, je ne sais pas s'il si verra euh, Jim l'éveilleur ou le réveilleur comme vous voulez, je ne sais pas s'il si verra cette vidéo, mais en tout cas je tiens à lui dire merci parce qu'il me donne, euh, enfin il me donne, il nous donne, maintenant euh, chacun fait ce qu'il veut comme il veut, mais il nous donne des petites astuces entre deux coups de gueule, <rire> j'adore, il nous donne des petites astuces entre deux coups de gueule et moi ces petites astuces eh ben, je les prends, voilà, je les prends. Merci Jim en tout cas pour euh, pour toutes ces informations que tu nous donnes et euh, et euh, parce que c'est vraiment super super intéressant super important euh, et voilà donc euh, quand on sait qui est derrière euh, toute cette grande euh, comment dirais-je manipulation de masse et eh ben soit on comprend on ouvre les yeux et on se dit, mais j'en veux pas de ce merdier, c'est juste, juste ce que je veux pas. Donc je, je vais refuser tout, je vais tout refuser, tout refuser. Et jusqu'à ce qui est vraiment un nettoyage de fond, jusqu'à ce qui est vraiment un nettoyage de fond, je refuserai tout. Quel qu'en soit le prix à payer, je refuserai. Ben voilà. Et euh, pour ceux qui dorment encore, hein, ben faites de beaux rêves. Hein, euh, continuez, continuez, continuez à croire, euh, continuez à croire qu'il y a quelqu'un qui va venir vous sauver. Continuez à croire que les masques vont vous protéger. Continuez à croire que oh, faut, oh là là, faut, faut, faut, faut absolument pas euh, s'embrasser, faut absolument pas se faire de et Vous allez euh, perdre toute vie sociale, vous allez perdre euh, tout, vous allez tout perdre. Tout ça parce qu'on vous aura mis dans le crâne que le virus euh, était mortel et qu'il fallait absolument vous protéger de tout le monde vous vous rendez compte vous vous rendez compte qu'on vous demande de vous protéger de tout le monde de votre famille hein, de votre mari de vos enfants de vos amis on vous demande de vous protéger de tout le monde c'est à dire que tout le monde est potentiellement euh, porteur du virus et qui donc ils sont potentiellement hein, euh, capable de, de vous le transmettre hmm et voilà, et voilà. Et vous, comme vous avez peur, et ben, du coup, ben vos défenses immunitaires, la <truits> plongent. Et forcément, vous attrapez, oh ben, peut-être pas le virus, hein, vous attrapez une saloperie qui, qui, qui traîne, comme tout ce qui traîne. Euh, <truits> la terre, c'est la vie. Il y a plein de choses qui se développent sur la terre. Il y a les virus, il y a les bactéries, il y a les microbes, il y a tout. Il y a des bactéries qui sont bonnes, il y a des bactéries qui sont moins bonnes, il y a des virus qui, qui sont là pour, pour, les, pour nous aider, d'autres qui nous rendent malades mais qui nous rendent pas malades de mêmes hein, c'est qu'on les force à nous rendre malades. Hein. Euh, vous avez des, toutes sortes de choses. Mais si vous commencez à vous protéger de tout et de n'importe quoi, mais vous vivez plus. Et c'est à ça qu'on veut vous mener. C'est à être chacun dans son côté, surtout. Oh, faites attention, regardez votre voisin, là, attention, surtout, vous ne le touchez pas, vous ne bougez pas. Oh, même pas vous le regardez, on ne sait jamais des fois qu'il vous envoie le microbe vient par télépathie. Oh, Mais on va où avec cette peur, là On va où On va arrêter cinq minutes C'est avec cette peur que vous avez l'intention de, de réagir, de vous battre et de, de mener les affaires à bien C'est avec cette peur que vous avez l'intention de faire Faites attention, hein, parce qu'en regardant la vidéo, autant vous allez l'attraper. Hein. Peut-être que je l'ai, peut-être que je ne l'ai pas. Hein. Non, mais on en arrive à ce point-là. Non, mais sérieux. Il faut arrêter quand même un peu. Il faut arrêter. Parce qu'à un moment donné, c'est de la folie pure et simple. C'est de la folie pure et simple. Vous êtes en train de devenir fou. Enfin, ceux qui adhèrent encore au système. Vous êtes en train de devenir fou. Vous êtes complètement malade et vous êtes en train de devenir fou. Alors... Euh, c'est juste un constat, hein. je ne juge pas, hein. je m'en fous, hein. c'est votre vie, ce n'est pas la mienne, hein. je n'en ai rien à carrer, hein. rien, mais je, je, je vous informe, je, je vous tiens au courant de ce que je sais, et euh, croyez-moi que des infos m'en envoient de plus en plus, hein. et euh, sérieux, sérieux, c'est juste ahurissant d'en arriver à ce point-là, c'est juste ahurissant. Moi, je vous dis, je suis euh, l'Alliance la, Humaine 2020. Alors, ouais, je la suis, je la suis de près. Parce que tout ce qui se passe aux États-Unis nous concerne aussi. Voilà. Si euh, vous adhérez, vous adhérez pas. Ce n'est pas, pas mon problème, c'est pas mon souci. Moi, je vous donne juste euh, des quelques astuces que j'ai. Alors, eux aussi, sont des astuces. Ils ont euh, plein de choses à faire. Mais il y, a plein. Il, y a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein qui vous disent... Euh... Que c'est faux. Même le professeur Raoult, il vous dit que c'est faux. Il est tellement hors système, lui, qu'on veut lui faire dire des choses qu'il n'a pas dit. Voilà. On en est au point. Euh, un hacker a réussi à rentrer dans sa boîte mail pour lui faire dire qu'il partait. Il se barrait en Chine Sérieux Ou en Afrique Ou je sais plus où Non mais sérieux Non professeur Raoul, il a sauvé des vies en France. Il continuera à sauver des vies en France. Mais il ne rentrera pas dans le système. D'ailleurs, il n'y est pas. Voilà. Et pour euh, ceux qui euh, disent que le professeur Raoul a sûrement dit des trucs et des machins et tout, peut-être qu'il l'a dit. Peut-être qu'il l'a dit, oui, il y a quelques années, peut-être qu'il l'a dit. Mais tout le monde a le droit de changer d'opinion, non Non Vous n'avez pas changé d'opinion, vous les... Ces deux, trois derniers mois là, vous n'avez pas changé d'opinion, vous n'avez pas changé votre façon de penser, vous n'avez pas changé votre façon de voir, vous n'avez pas euh, changé votre euh, ne serait-ce que votre alimentation, vous n'avez rien changé du tout. Ces deux derniers mois, vous n'avez rien changé du tout. Euh, C'est dommage, hein, parce que euh, ça aurait été le moment, hein, ça aurait été le moment propice hein, pour tout changer, hein, pour, pour vous, re vous remettre en question, vous, vous remettre en question. Mais non, vous préférez taper sur les gens qui savent. Hein, plutôt que de, de croire ceux qui ne savent pas. Voilà. Donc maintenant, tous ceux qui, qui vous disent le contraire de ce que veut vous veut absolument vous dire l'État, et que l'État veut absolument vous faire entendre, tous ceux qui disent le contraire maintenant, c'est des, des bêtes à abattre, c'est des complotistes, c'est des fouteurs de trucs. Et alors, c'est quoi le problème si ce qu'on nous dit à la télé c'est faux c'est que la vérité elle est bien cachée ailleurs elle est bien cachée quelque part et heureusement qu'il y a des gens comme ça qui euh, vont chercher la vérité là où elle est il y en a qui se sont retrouvés expatriés, je pense à Snowdon je pense à euh, la Sange de je, enfin je ne sais plus hein. non pas le coiffeur non le lanceur d'alerte hein. ils sont tous les deux planqués quelque part parce que ah non, il ne faut pas dire la vérité. Ah, surtout Snowden. Ah, J'ai fait des vidéos sur Snowden d'ailleurs. Ouais, vous devriez vous, vous y intéresser. Hein. Euh, donc, il y en a deux des lanceurs d'alerte comme ça qui euh, ont mis leur vie en péril pour vous dire la vérité. Voilà. Alors, euh, soit ils sont très cons. Ils sont très cons d'avoir mis leur vie en péril. Euh, soit c'est des gens qui pensent aussi à nous, qui pensent aussi à la vérité, qui demandent à ce que la vérité soit dite, elle soit faite et euh, ben, ces gens-là sont vus comme des complotistes c'est pas vrai, c'est pas vrai mais tout ce qu'ils racontent c'est des conneries sauf que ça ressort maintenant, ça ressort voilà, en ce moment tout ce qu'ils sont en train de dire, ça ressort d'ailleurs euh, les américains eux-mêmes maintenant euh, grâce à l'alliance et hein, eh ben euh, ils ont ouvert les portes à ces deux hommes-là, ils ont ouvert les portes pour qu'ils puissent rentrer chez eux et qu'ils puissent vivre tranquillement euh, et qu'ils puissent aussi euh, bah, euh, dénoncer et donner les dossiers qu'ils ont parce qu'ils ont des dossiers c'est pour ça qu'on leur court au cul depuis un certain nombre d'années et qu'ils ont été obligés de, de se planquer à droite et à gauche bah ouais, sauf que maintenant c'est le moment des vérités Hein? Alors, si vous croyez que les vérités c'est des fakes, ben, continuez à écouter la télé. Ça va, aucun souci pour moi. Hein? Continuez à écouter la télé. La télé vous dit la vérité. Ah, bah, ben, ben, là, elle vous dit la vérité. Elle vous dit ce que l'État lui dit de dire. C'est-à-dire pas grand-chose en final. Hein? Juste euh, distribuer la peur. Distribuer la peur, c'est bien. Hein? Comme le disait Pujadas, la peur ça fait vivre. Euh, ça fait vendre aussi. Voilà. Ça fait vendre surtout. Ça fait pas vivre. Ça fait vendre. Alors, si ça vous dit d'avoir peur, bah, tant mieux pour vous. Hein. Moi, j'ai pas envie d'avoir peur. <rire> non, j'ai pas envie, non. non hein. euh, 54 ans, pas envie d'avoir peur. Hein. J'ai déjà eu peur euh, dans le passé. Je n'ai pas envie que ça continue. Donc, je fais ce que je veux, quand je veux et où je veux. Voilà. Alors, on me dit de sortir. Moi, euh... ouais, je n'ai pas envie de sortir. Hein. Hein, pour aller où Me retrouver dans un restaurant ou je vais me retrouver de... comme dans un parloir parce qu'il y aura des plexiclases autour de moi. Non, ça ne m'intéresse pas. Je préfère faire un barbecue chez moi, c'est mieux. Allez, euh, au cinéma, les cinémas sont fermés. Donc comme ça, c'est.. Il euh... ah, y a un truc aussi qui me fait euh, bien rire, c'est qu'on a le droit de, de s'allonger et de prendre du soleil et du bon temps euh, au niveau des invalides à Paris. Hein, mais on n'a pas le droit d'aller sur une plage. Vous me dites la différence entre les deux Qu'on soit agglutinés les uns sur les autres aux invalides ou qu'on soit agglutinés au niveau de la plage, ça change quoi. Je vois, pas la... je vois pas trop la différence en fait je vois pas je vois pas. alors la plage oui on a le droit d'y aller mais que pour marcher hein? par contre aux Invalides on a le droit de s'allonger par terre et de prendre du soleil allez savoir pourquoi je sais pas c'est euh... je sais pas ils sont peut-être protégés aux Invalides hein. il y a peut-être un dôme mais un dôme tu peux... qui les protège voilà. Et et... Pas, pas sur les plages non pas sur les plages pourtant euh... On n'y reste pas des heures euh, sur la plage la plupart du temps. Euh, dès qu'on a pris chaud, on, on va dans l'eau. Mm. On va dans l'eau. Aux invalides on ne va pas dans l'eau. Non, on reste au soleil tout le temps. Après, c'est bien, hein, parce que le virus ne euh, résiste pas euh, au-delà d'un certain nombre, mm. d'un certain euh, degré. Non, donc euh, euh, on mm. se met au soleil et puis euh, le virus... Euh, bah ben oui, mais il n'y a rien de tel que la lumière, je vous l'ai déjà dit, il hein. n'y a rien de tel que la lumière pour faire euh, disparaître l'ombre. Hein. Vous le croyez vous ne le croyez pas, c'est votre problème, mais voilà, il n'y a rien de tel que la lumière pour euh, faire disparaître l'ombre. Le soleil, c'est la lumière. Voilà. Donc, euh, c'est pour vous dire, euh, continuez, continuez, continuez. Euh. Moi, je sais que Facebook, euh, je, fais, je fais exprès d'ailleurs. De... J'ai exprès d'ailleurs de poster des choses qui, qui vont les emmerder de façon à ce qu'ils me bloquent hmm ah je fermerai pas ma page mais je continuerai ils me bloquent, ils me bloquent c'est pas grave hein, je vais poster ailleurs ailleurs je suis la bienvenue ouais. et euh, tout, euh, tout, toutes les, euh, les vidéos qu'on m'a bloquées sur Facebook ou tous les posts qu'on n'a pas voulu que je poste je les ai postés ailleurs et ouais ailleurs je suis la bienvenue ailleurs c'est libre, la liberté est-ce que c'est bon la liberté Mais bon, hein, chacun fait comme il veut, chacun fait ce qu'il veut. Euh, on n'a pas encore... Euh... Alors pour les masques, ouais, ils sont bien là, on les a bien reçus, même euh, si on n'a pas le droit de les donner. Ils sont bien là, ils sont bien arrivés. Par contre, on n'a pas commandé de combinaison, parce que ça serait utile aussi, les combinaisons. Hein. Si on portait si des masques toute la journée, euh, autant porter des combinaisons, on n'a pas encore commandé de combinaison. Ben non, non, ce n'était pas utile, au final. Et puis les masques, c'est pas plus que les masques d'ailleurs, c'est pas plus utile. Quoi que vous dise la télé. Hein? Par contre, se laver, se laver les mains, mains c'est normal, moi je trouve. Hein, parce que... Ça fait, partie du, bah, ça fait partie du rituel. Hein. Après, le gel hydroalcoolique, euh, à voir avec modération, hein, parce qu'il y a des gens qui se sont trouvés avec des plaies au niveau des mains à force de se mettre du gel hydroalcoolique. Ah, c'est bien, hein, voilà. De toute façon, Big Pharma est là pour vous aider, hein, pour vous apporter toutes les solutions. Et euh, même avec le gel hydroalcoolique, vous aurez toutes les solutions grâce à Big Pharma. Vous aurez toutes les solutions. Ah ouais et puis à Bilou aussi hein, euh, il est là, il veille sur votre santé hein, euh, merci, merci Bilou hein, euh, merci euh, à tous ceux qui nous veulent du mal hein, merci parce qu'en fait euh, en voulant nous faire du mal comme ça, ben, vous nous ouvrez les yeux alors euh, continuez à nous faire du mal parce que nous comme ça ben, on continue à ouvrir les yeux et de plus en plus parce que s'il y en a qui sont dans le coma et qui veulent pas tout se réveiller il y en a d'autres ben, ils se réveillent et puis ils se disent euh, moi cette vie j'en veux pas et c'est à tous ceux-là que je m'adresse. Euh, parce que ceux qui sont dans le combat, de toute façon, ne pas. Donc, euh, rien à foutre. Et euh, c'est à tous ceux qui ouvrent les yeux et qui se disent, « Ouais, moi, je veux le changement. » Eh bien, bah, allons-y. Hein. En avant le changement. Il faut tout changer. Tout. Tout. Et euh, le changement commence par le refus. Merci. Mais non. J'en veux pas. Merci. Mais non. J'en veux pas. Stop. Stop. Ça voilà ce qu'il faut dire. Tout de suite et maintenant. Tout de suite et maintenant. D'ailleurs je suis en train de penser que si je veux passer, partir en vacances, peut-être que je fasse mon passeport là, hein, non Avant que le vaccin devienne obligatoire. Déjà qu'on regarde euh, si on a de la fièvre euh, dans les aéroports, enfin sur pas tout ça. Hein. Ils ont une machine et puis eux ils regardent. Ils vous demandent même pas l'autorisation, hein. c'est systématique. Hein. Soit tu prends ta fièvre, soit tu dégages. Moi je m'en fous, je n'en fais jamais. <rire> je n'ai pas de fièvre, donc je m'en fous. Ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas eu une poussée de fièvre. Plus de 20 ans. Et encore quand je dis 20 ans, c'est peut-être même au-delà. Mais enfin non, on va dire 20 ans quand je vois l'âge de ma fille, ouais, va, attends, va y quelques années, on va dire. Voilà. Je fais pas de fil. Voilà. Donc, elle euh... a. Donc, je pas les symptômes. Je pas les symptômes. Et donc, je vais peut-être faire mon passeport maintenant. Des fois que, des fois que, euh, on décide d'aller en vacances ailleurs que dans l'espace Schengen. Ah ouais, peut-être. Allez savoir. Que nous réserve l'avenir mmh. Force, honneur et courage les amis. Et puis, euh, ne perdez pas espoir. Surtout, ne perdez pas espoir. Et restez centrés dans votre cœur. Ne perdez pas espoir. Et dites-vous que tout peut changer du jour au lendemain. D'une minute à l'autre. Rien n'est écrit sur la pierre. Et tout peut changer. Donc, euh, Laissez-vous le droit de changer. Ah, juste une dernière petite chose. Hein? Quand, on nous dit, euh, quand on nous dit que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas une guerre religieuse qu'on est en train de mener maintenant, et que ce n'est pas du tout une guerre entre le bien et le mal, écoutez ce qu'a dit Macron, je vous le laisse au final. Oui, ouais, au final, c'est bien. Écoutez ce qu'il a dit Macron. Est-ce que vous êtes en mission Oui, c'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. Je n'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. Euh, j'ai poursuivi des, des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, euh, à réussir des choses, à mener des combats. Je ne crois jamais avoir eu le sentiment que je ne faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le, le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la, la conviction qu'il existe, une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là, Et elle arrive. La bête de l'événement est là, Et elle arrive. C'est le moment où la bête arrive. Et ouais, le moment où la bête arrive, lui-même le dit. C'est pas beau ça Et vous allez me dire encore que c'est pas vrai Vous allez me dire encore que c'est pas une guerre de religion vous allez me dire encore que c'est pas une guerre entre le bien et le mal enfin c'est pas une guerre de religion non c'est une guerre entre le bien et le mal je m'excuse c'est pas une guerre de religion en aucun cas c'est une guerre de religion c'est une guerre entre le bien et le mal alors si avec ça, si avec tout ce que vous dit euh, ce cher homme hein, si vous ne le croyez pas encore et eh ben, je sais pas ce qu'il vous faut je sais pas même lui il le dit c'est pas lourd hein, mais même lui il le dit alors bon, bah écoutez, hein, faites comme vous voulez, hein. c'est votre vie, c'est votre choix, c'est votre droit. Pardon pour le pouce, mais je tenais le téléphone parce qu'il y a du vent et des fois il s'envole. Donc euh, <rire> rien à voir, c'est une aparté. Donc voilà, si lui-même le dit, euh, si, euh, puisque vous le croyez, hein, bah, voilà, la bête arrive, il vous le dit. Donc, euh, <rire> ah voilà, et voilà, à bon entendeur, salut. En attendant euh, une nouvelle vidéo, bah, écoutez, je vous souhaite. Euh, tout le bonheur du monde, soyez heureux, soyez en paix, soyez dans la joie, dans l'amour et, et la lumière et euh, tout ira bien pour vous. Si vous y croyez, si vous avez la, la foi, la confiance, l'espoir dans une vie meilleure, faites vivre la vie que vous voulez, faites vivre ce que vous voulez et la lumière aura gain cause. Ça je vous le promets, la lumière aura gain cause. En attendant je vous souhaite de passer une bonne journée. Et que la paix, l'amour, la joie et le bonheur soient dans votre cœur. Je vous aime. A bientôt.